Eh bien, bonsoir. Euh, on, va, on va démarrer ce, ce jeudi d'Acrimed. Alors, si, si vous êtes fan de Twitter et que vous tweetez régulièrement, c'est l'occasion de tweeter qu'il fait frais à la Bourse du Travail pour faire venir euh, d'un coup euh, des, des, des dizaines de personnes. Euh, ce jeudi d'Acrimède, c'est bon, un, peu, un peu particulier. On, on, on l'a casé tout à la fin de, du mois de juin, tout simplement parce qu'on avait fait une séance, on avait prévu une séance en mars. Donc il faisait plus frais, vous vous en doutez, euh, mais euh, cette séance avait été annulée pour une grève exceptionnelle, ici dans ces locaux, euh, à la Bourse du Travail. Du coup, bon, on, a, on a reporté de, de, de quelques mois cette, euh, ce jeudi d'Acrimed. Alors, une chose d'abord pour, pour démarrer, euh, Acrimed, pour ceux qui ne connaissent pas Acrimed, c'est une association créée en 96, 1996, au lendemain des mouvements sociaux de décembre 1995, c'est l'acronyme de Action Critique Média. Euh, bon, essentiellement, on publie des articles sur le site d'Acrimed, acrimed.org, et euh, dans une publication qui s'appelle Média Critique, un trimestriel, euh, dont vous avez quelques exemplaires à l'entrée. Euh, par ailleurs, nos modalités d'expression euh, sont ben, les conférences, les débats, les, euh, les interventions euh, dans des euh, manifestations euh, public euh, et puis dans des médias, euh, en général des médias alternatifs, qui nous sont euh, plutôt, euh, plutôt proches. Euh, donc voilà, pour ce qu'est Acrimed, une association, environ euh, 1200, 1300 euh, adhérents, euh, également, euh, on, on, est, on est très, très impliqué dans euh, la critique des médias, vous le savez, l'observation des médias, mais aussi dans dans des recommandations, dans des propositions que l'on fait. Toutes ces choses-là sont disponibles sur notre site parce que notre site, c'est surtout une base de données colossale, une base de données dans laquelle euh, on trouve énormément d'informations, que ce soit sur ben, les éditorialistes, les, les chroniqueurs vedettes, mais aussi les médias euh, dominants, mais aussi donc beaucoup de choses sur, sur des propositions euh, que, que l'on a pu faire par le passé que l'on fait euh, aussi encore. Euh, on, ACrimed donc est composé euh, dans les personnes actives à ACrimed et, euh, est composé surtout d'universitaires, de, de journalistes, de militants, euh, d'autres euh, mouvements, d'autres orgas, d'autres de, de partis politiques également. Euh, notre critique des médias. Euh, vous le savez sans doute, notre critique des médias elle est radicale. Euh, ce n'est pas une critique des médias simplement euh, de constatation des, des dérives médiatiques. On ne fait pas que des constats, on, comme, je, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, euh, pour transformer les médias, il faut aussi transformer euh, la société qui produit ces médias. Notre critique donc, est une critique radicale, ancrée euh, à gauche. Euh, C'est quelque chose que l'on a souvent euh, répété, mais il ne faut pas, pas l'oublier aujourd'hui à l'heure où de nombreuses critiques des médias fleurissent un peu partout sur Internet. La nôtre, elle est de gauche, voilà. C'est bien de, de, de le rappeler, il me semble. Alors, comment, comment on va fonctionner Alors, je sais juste qu'il faut que la salle soit rangée, vidée, nettoyée à 21 h précise. donc on, on essaiera de terminer un, un bon quart d'heure avant. Et euh, voilà, bon, je vais faire une petite intervention, donc moi je suis Mathias Raymond, je suis l'un des co-animateurs d'Acrimed depuis, depuis maintenant 15 ans. Euh, celui qui a été le principal animateur d'Acrimed pendant 20 ans, Henri Malher, euh, n'est bon, pas, pas là aujourd'hui, mais c'est surtout lui qui a porté cette association pendant une longue période, ça a été le, longtemps aussi le, le président de l'association. Donc voilà, je, je vais présenter à la fois ce que fait Acrimed, je vais revenir sur un bouquin que Acrimed a co-édité avec Agone, que moi j'ai rédigé, qui s'appelle « Au nom de la démocratie, votez bien ». Alors vous, vous avez sans doute remarqué que le titre est entre guillemets, ce n'est pas moi qui dis Au nom de la démocratie, votez bien ». Vous l'avez bien, bien évidemment compris, il est en vente euh, là-bas et les recettes vont... Euh, pour une grande partie, à Acrimed. Donc, ça sera... Ils vont complètement, d'ailleurs, à Acrimed. Si vous l'achetez là-bas, ça, ça nous fera des euros nécessaires pour survivre et subvenir à nos, à nos besoins. Alors, pourquoi, pourquoi ce livre, « Au nom de la démocratie, votez bien euh, », qui revient sur les élections présidentielles, mais surtout celles de 2002 et de 2017 et surtout les entre-deux-tours de 2002 et de 2017. Parce que ces entre-deux-tours-là ont été euh, très particuliers, euh, ils ont mis en lumière de manière très explicite un fonctionnement des médias qui est courant, qui est régulier, euh, mais qui est moins visible en dehors de ces périodes présidentielles et surtout en dehors de ces deux entre-deux-tours. Euh, que ce soit à chaque mobilisation sociale, à chaque conflit militaire, à chaque élection, le constat que nous faisons ne varie pas. Les médias sont des médias de parti pris, sont des médias d'opinion. Alors, avec des, nuans, des nuances, quand ce sont des médias de masse, évidemment, et sans nuances, mais cela peut se comprendre quand ce sont des médias dits d'opinion. On a toujours le même euh, processus qui se reproduit, information, mobilisation, culpabilisation. Et ce processus-là, il est ajusté en fonction eh bien, de ce qu'il faut combattre ou de ce qu'il faut soutenir. Par exemple, dans le cadre d'un mouvement social, euh, d'ailleurs on avait fait un petit bouquin, « Média et mobilisation sociale » là-dessus, qui reprenait des articles d'Acrimed, euh, et puis ce que l'on fait en ce moment euh, depuis euh, six mois avec les gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes, plus de six mois, c'est aussi un petit peu la même chose. Pour un mouvement social, Souvent, on a des annonces gouvernementales, des annonces de réformes parfois, de réformes libérales, et euh, on a une mobilisation des chefferies éditoriales, des médias euh, dominants, en faveur de ces réformes, en faveur du gouvernement. Et ensuite, on va culpabiliser ceux qui s'opposent à ces réformes, ceux qui manifestent contre ces euh, réformes libérales. Euh... Autre exemple, quand il s'agit d'une intervention militaire occidentale, cela s'entend, le processus est le même. On va, faire, on va révéler, on va divulguer l'infamie d'un régime, par exemple en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Serbie, etc. On va se mobiliser ensuite dans les médias pour un pilonnage ciblé, cela va sans dire. Et on va culpabiliser les pacifistes, on va culpabiliser les sceptiques, on va culpabiliser ceux qui s'opposent à une intervention militaire occidentale. Là aussi, on a fait un petit bouquin, alors ça, c'est pas à hein, c'était Serge Alini et Dominique Vidal qui avaient fait la première édition de l'Opinion sur ce travail, euh, qui est aussi en vente euh, à l'entrée là-bas. Enfin, c'est ce qui va nous intéresser ici, c'est pour les, les élections euh, ou les référendums. Euh, on l'a vu en 2005, rappelez-vous. Euh, on va présenter un texte, on va présenter des candidats, et des, les programmes des candidats, et on va se mobiliser en faveur d'un texte ou en défaveur d'un candidat, en faveur d'un candidat ou en défaveur d'un candidat, ou de plusieurs candidats. Et ensuite, quand je dis on, hein, ce sont les médias, vous l'avez compris, on va culpabiliser les électeurs déviants, euh, ceux qui ne vont pas voter comme il faut, ou les candidats euh, en trop, ceux qui ne devraient pas être là. Alors, disons-le d'emblée, hein, les médias ne sont pas tous les mêmes, ne sont pas tous semblables. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les élections de 2002 et de 2017, comme le référendum en 2005 sur le traité constitutionnel européen, comme les mobilisations sociales de décembre 1995 ou de printemps 2016, avec les lois travail El Khomri, euh, ou encore les interventions militaires au Kosovo, ou plus récemment en Libye, fonctionnent comme des vers grossissants, comme des loupes, si vous voulez. Durant ces périodes, les médias se ressemblent et se confondent. Ainsi, les élections de 2002 et de 2017 ont mis en lumière des mécanismes sous-jacents dans le fonctionnement des médias. De France Inter à RMC, de Charlie Hebdo au Figaro, de Mediapart au Canard Enchaîné, la mobilisation en faveur de Macron ou de Chirac était unanime durant les entre-deux-tours. Et la culpabilisation des électeurs et des candidats sceptiques, à ce mot d'ordre, était générale. Donc ces événements donnent à voir euh, les dérives fréquentes des médias, ils permettent de mieux interroger forcément sur les conditions de travail des journalistes et sur la manière dont fonctionne un petit monde, le monde des médias. Alors, des prescripteurs d'opinion, ce que l'on voit partout sur BFM TV, qu'on entend sur France Inter, Europe 1 ou ailleurs, donc de ces prescripteurs d'opinion aux simples pigistes, euh, complètement inconnus, qui galèrent en fin de mois pour, bah, pour, pour finir son bras, justement, tous les journalistes, à des degrés divers, vont, à un moment donné, avoir une part de responsabilité dans la production de, de l'information et dans les effets qu'elle produit sur ceux et celles qui la reçoivent. La profusion des appels à voter contre Le Pen en 2002 et le déluge d'injonctions à bien voter Macron en 2017 ont continué à creuser un fossé qui sépare les médias dominants des classes populaires et d'une partie des classes moyennes. Donc, Pour revenir au, au sujet du bouquin, sans surprise, en 2002, comme en 2017, le candidat d'extrême droite a été battu largement Laminé, comme s'en sont vantés les, les, les médias. Jacques Chirac a réuni plus de 25 millions d'électeurs derrière sa candidature, contre à peine 5,5 millions et demi pour Jean-Marie Le Pen. Et Emmanuel Macron a engrangé deux fois plus de voix que Marine Le Pen. Le camp du bien a triomphé en long et en large. Congratulations générales. Mais à quel prix et de quelle manière ces résultats, ces triomphes, ont-ils été obtenus C'est l'objet de, de cette discussion, de ce débat, c'est l'objet de, de ce livre, euh, de permettre d'y réfléchir. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il y a dans, dans le bouquin, mais juste sur, sur deux éléments qui me semblent intéressants, c'est euh, revenir sur deux formes d'injonction médiatique. D'abord, celle auprès des électeurs à voter utile. Je mets entre guillemets « voter utile », et à celle auprès des acteurs politiques à faire, je mets entre guillemets aussi, bien voter leurs électeurs. Alors, d'abord, sur ce premier point, donc le, le vote utile, je vais juste euh, tordre le cou, si vous voulez, à une idée reçue, en citant un, un, un des premiers adhérents d'Acrimède, de, un des plus anciens adhérents d'Acrimède, Patrick Champagne, euh, qui revient sur la notion de pouvoir des médias. Quel est le pouvoir des médias Alors, Je le cite. « Ce que l'on appelle le pouvoir des médias pourrait bien être pour l'essentiel que le pouvoir de ceux qui ont un intérêt à croire et à faire croire au pouvoir des médias et dont font partie, au premier chef, tous ceux qui participent du pouvoir des médias. » À ce sujet, donc, il y a de nombreuses études qui ont été faites, et notamment euh, Jacques Leboeck, qui est chercheur en, en sciences de l'information, souligne que s'il a été démontré, je le cite, « que les messages n'agissent pas comme un stimulus pavlovien qui suppose une réaction conforme à l'intention de l'émetteur, la croyance dans l'influence des discours sur le public se maintient. » Ça ne veut pas dire que les médias n'ont pas de pouvoir, évidemment. Mais s'ils pouvaient systématiquement faire une élection, Édouard Balladur aurait été président en 1995. Donald Trump n'aurait jamais été président des États-Unis et le oui l'aurait largement emporté lors du référendum sur le traité constitutionnel européen. Partant d'élections, les médias détiennent de vrais pouvoirs, le pouvoir de fixer l'agenda politique et aussi celui d'influencer sur ce à quoi il faut penser, mais pas nécessairement sur ce qu'il faut penser. En gros, de quoi est-ce qu'il faut que l'on parle après, sur ces discussions, il peut y avoir des divergences. Mais c'est ça le pouvoir réel des médias, c'est de fixer cet agenda et d'influer sur ce à quoi il faut penser. Ils disposent aussi d'autres pouvoirs, naturellement, le pouvoir de consécration, le pouvoir de stigmatisation des candidats, le pouvoir de révélation, le pouvoir d'occultation des affaires. Pourquoi est-ce qu'on révèle les affaires Fillon à ce moment-là Finalement, ça influe sur la campagne présidentielle. Alors que si on les avait révélés six mois avant ou un an avant, euh, ben l'évolution de la campagne aurait été complètement différente. Il n'est pas excessif de prétendre donc que ces pouvoirs-là ont été utilisés avec abus durant les élections de 2002 et de 2017. Alors d'abord, un, un petit retour sur 2002 pour, pour les plus jeunes, les plus. Euh, ou ceux qui ont un petit peu oublié cette, cette période-là. Donc le dimanche 21 avril 2002. Jean-Marie Le Pen, le Pen pardon, accède au second tour de l'élection présidentielle. Si les mauvais électeurs, c'est-à-dire ceux qui à gauche n'ont pas voté pour le candidat du Parti socialiste, Lionel Jospin, sont sans conteste en première place sur le banc des accusés, les candidats de trop, à gauche, ne sont pas loin. Et là, je vais vous citer quelques, quelques éditoriaux, quelques chroniques, quelques textes de journalistes à l'époque. Si Taubira n'avait pas été candidate, ou Besancenot, ou Chevènement, se surprend arrivé Olivier Duhamel dans le monde du 24 avril 2002. Disons-le clairement, si les électeurs de gauche n'avaient eu d'autre choix que Lionel Jospin, il est certain que le Premier ministre aurait été, aurait, accédé, aurait pu accéder pardon, au second tour. Dans le point, Claude Imbert, je le cite, dit, l'a écrit, la dispersion débile entre des figurants anecdotiques a contribué à faire glisser Jean-Marie Le Pen dans le tournoi comme un pitbull dans une portée de caniche. Des figurants, au premier chef desquels se trouve, pour Françoise Giroud dans Le Nouvel Observateur, Arlette Laguillet, je la cite, virago borné, le nez dans son petit Trotsky illustré, appelant le malheur en France pour qu'il accouche de la révolution. L'essayiste Jean-François Revel s'en prend, lui, au vert qui ne, je le cite, ne sont pas écologistes, ils sont mao-gauchistes, et en, éco en économie alignent les mêmes âgneries dignes d'Arlette Laguillet. Le... le point encore, avec Alain Finkielkraut, pour qui les Verts, je le cite, sont des agents électoraux du Front National. Le directeur du Monde à l'époque, Jean-Marie Le Colombani, affirme lui sans vergogne, je le cite, « Monsieur Le Pen n'est donc là que parce que Jean-Pierre Chevènement l'a permis ». Et il ajoute « Et que dire de Christiane Taubira, dont les voix auraient suffi à faire que la compétition du second tour reste ouverte et qu'il ne fut candidate que, parce que après tout, puisque tout le monde y allait de sa candidature, pourquoi ne pas y aller de la sienne ?» Et dans le Nouvel Ops, on cible ici euh, Olivier Besancenot, je cite « Avec ses 4,2%, le facteur de la LCR a réussi au-delà de ses espérances, mais en voulant donner une leçon à Jospin, il a contribué » Au succès de l'adversaire de toujours, le facho. Etc. Et et les exemples comme ceux-ci se comptent par dizaines. Et au lendemain donc, de ce 21 avril, va naître un, un mot d'ordre électoral qui connaît ensuite une grande réussite au début du 21e siècle. Ce mot d'ordre, c'est le vote utile. Alors, il est particulièrement éclairant, et là-dessus j'avais fait une recherche sur les archives de la presse, dans les archives de la presse de constater que cette expression « vote utile » ne fut utilisée que 39 fois dans la presse et par les agences de presse, du 1er septembre 2001 jusqu'au 20 avril 2002, environ 8 mois, donc 39, mois, 39 fois sur 8 mois, tout sujet confondu tous journaux confondus, toute agence de presse confondue en, en français, évidemment, et ce terme-là, vote utile, fut utilisé 1075 fois avant le premier tour de 2007, sur la même période, 1068 fois avant le premier tour de 2012, et 1500 fois avant le premier tour de 2017, c'est-à-dire du 1er septembre 2016 au 23 avril 2017. Par conséquent, on rabâche à chaque élection ce slogan qui exempte tout candidat de défendre un programme ou des idées. Puisqu'il y a un seul vote utile et des votes, donc, inutiles. Et ce matraquage, il est autant médiatique, évidemment, que politique. Éditorialiste et socialiste brandissent comme un étendard cette formule en faisant peser la menace de l'abominable Le Pen sur les épaules de tout électeur hésitant. Le dessinateur et chroniqueur Charb, dans Charlie Hebdo, avait très bien résumé la chose, je le cite, « Combien de jeunes électeurs se sont laissés berner par ce mot d'ordre apparemment de bon sens, il faut voter utile Combien de citoyens ont voté contre leurs idées, conditionnés qu'ils étaient par la propagande des cons ?» Cette assommante rangaine bah, va fonctionner, tant bien que mal, en 2007, en 2012, puisque Royal et Hollande atteignent sans surprise le second tour de l'élection présidentielle. Mais en 2017, ça devient beaucoup plus compliqué, puisque le candidat du PS, Benoît Hamon, n'est pas vraiment celui escompté par les médias. On aurait préféré euh, Manuel Valls dans les, dans les médias. Et surtout, les sondages donnent vite Emmanuel Macron comme l'un des favoris aux côtés des candidats de droite et d'extrême droite, François Fillon et Marine Le Pen. Étrange paradoxe, donc, puisque puisqu'il devient utile de ne pas pas voté pour le PS. Aussi, des électeurs de la primaire socialiste et des cadres du Parti socialiste, incités par des sondages, donc on a bien un effet de prophétie créatrice, fuient leur propre camp. Pourtant, au début de, de l'année 2017, alors que les médias et les sondeurs voient l'horizon du premier tour comme plutôt incertain, ils n'hésitent pas, pour certains du moins, à supplier Jean-Luc Mélenchon de laisser sa place à Benoît Hamon on oublie les différences de programme entre les deux candidats, on occulte les, les spécificités euh, structurelles et l'histoire des, des deux organisations, des deux partis, des deux mouvements. Nombre de journalistes euh, ont combattu l'acharnement du leader de la France insoumise à vouloir se maintenir pour l'élection présidentielle. Alors, il y avait quelques citations, mais j'en ai retenu une qui est, qui est, qui est très intéressante, c'est celle de Laurent Joffrin dans un éditorial publié le 30 janvier 2017, qui, à mon avis, restera dans les annales de la prospective politique, tant il illustre le délire sondomaniaque qui s'est emparé des médias, et en particulier la manière dont, sous son influence, les journalistes ont, ont écrit n'importe quoi. Donc je cite euh, Laurent Geoffrin. « Un sondage Kantar sofres one du Figaro vient aussi contredire l'argument de l'efficacité électorale. » Il y a quelques jours, Mélenchon ironisait, un peu comme Malraux jadis, sur le thème « Entre moi et Macron, il n'y a rien ». Patatras, l'enquête publiée hier donne 20 points à Macron, 10 à Mélenchon et 15 à Hamon. Entre les deux candidats du centre-gauche et de l'extrême-gauche, il y a un socialiste élu par près de 2 millions de personnes et nanti d'un capital sondagier. S'il fallait un jour choisir le champion d'une gauche hypothétiquement réunie, celui du PS serait évidemment mieux placé. Bien entendu, Jean-Luc Mélenchon refusera de se désister, quoi qu'il arrive. Mais alors les lecteurs risquent de se poser une question toute bête. À quoi sert Mélenchon À faire perdre la gauche Voilà l'éditorial de Geoffrin. Très vite, dans cette compétition que les sondages organisent, Mélenchon passe devant Hamon, il rejoint les chevaux de tête. Pourtant, là, Geoffrin ne supplie pas le candidat socialiste de se retirer et ne se pose pas sa question toute bête. À quoi sert Hamon à faire perdre la gauche Alors, Mélenchon, justement, puisque euh, cet entre-deux-tours a, a été assez euh, différent en 2017, je celui de 2002, puisque en 2002, euh, si vous replongez dans les archives à la fois euh, vidéo, la presse écrite, etc., euh, tous les candidats, excepté Arlette Laguillet, avaient appelé à voter euh, Chirac, à faire barrage contre euh, Jean-Marie Le Pen. Et Arlette Laguillé qui, qui, qui dans, dans son intervention euh, du 21 avril euh, n'avait pas appelé à choisir, euh, après a été complètement absente des médias, et puis elle, elle n'avait pas fait le score qu'a fait euh, Jean-Luc Mélenchon euh, euh, en, en 2017. En 2017, Mélenchon fait un très bon score, puisqu'il fait euh, plus de 7 millions d'électeurs, et chacune de ses interventions est guettée euh, par les médias, et donc on va l'interroger, on va interroger ses soutiens, et on va les sommer, on va les sommer vraiment, c'est le terme, de donner une consigne. De donner une consigne. Mais dès qu'ils en donnent une, euh, ce n'est pas la bonne. Et dès que le leader de la France insoumise, Mélenchon, développe son point de vue, ce n'est pas le bon. Pourtant, il donne une consigne, Mélenchon. La France insoumise donne une consigne. Je, je cite encore une fois la consigne de, de Mélenchon. Ma position, ce n'est pas ni ni. Je ne voterai pas Front National, je combats le Front National et je dis à tous ceux qui m'écoutent, ne faites pas la terrible erreur de mettre un bulletin de vote pour le Front National, car vous pousseriez le pays à un embrasement général. Fin de citation. Eh bien, ça... Dire qu'il ne faut pas voter Front National, ce n'est pas une consigne pour euh, la plupart des, des médias. Donc dans la presse, à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, partout, on lui demande de dire ce que lui va personnellement faire le 7 mai euh, 2017. Que ce soit dans le canard enchaîné, euh, pour lequel Mélenchon campe, je cite, sur son non-choix ronchon, en n'appelant pas à voter Macron, à Yann Moix sur France 2, je le cite, il a une responsabilité énorme. Il nous a prouvé qu'il n'était ni démocrate ni républicain. On s'aperçoit que c'est un petit dictateur de carton-pâte. En passant par les tweets de Fabrice Harfi de Mediapart, pour qui Mélenchon, je le cite, serait irresponsable et aigri, eh bien, la plupart des, euh, des journalistes, la plupart des médias euh, n'hésitent pas à euh, attaquer euh, Mélenchon euh, et, euh, ses, euh, et ses plus proches euh, lieutenant de, de, de la France Insoumise. Ce qui est intéressant aussi, c'est que durant cet entre-deux-tours, eh les intervieweurs vedettes vont prendre le relais des éditorialistes, des journalistes, des chroniqueurs, et vont transformer chaque entretien radio ou télé en véritable euh, guet-apens. Par exemple, quand euh, Raquel Garrido est invitée par Rutel Kriev sur le plateau de BFM TV, donc Raquel Garrido de France Insoumise, ben, elle, subit un, elle subit un véritable interrogato interrogatoire. Je cite les questions de Rutel Krieff. Tout le monde s'étonne du silence de Jean-Luc Mélenchon. C'est le silence total. C'est comme ça qu'on empêche la victoire de Marine Le Pen autre, autre intervention. Avec 19%, c'est une grosse responsabilité d'appeler en quelque sorte à l'abstention. Autre, autre question. Mais vous ne votez pas, vous Quand même, vous ne votez pas C'est juste qu'il ne faut pas appeler à voter Macron mais faites-le dans le secret de l'urne, et puis elle revient à la charge. Elle s'énerve même, euh, Rutel Kriev. Vous irez donc voter pour qui alors Vous allez voter Marine Le Pen Vous pouvez voter blanc etc., etc. Même chose avec Alexis Corbière de la France Insoumise sur France Inter, avec une interview de, de Léa Salamé. Deux tiers des insoumis qui ont voté à la grande consultation voteront blanc ou s'abstiendront. Est-ce que ça veut dire que pour ces deux tiers des insoumis qui ont voté cela que ce soit Macron ou Le Pen à l'Elysée, c'est la même chose. « Vous votez pour qui, vous ?» lance Léa Salamé à Alexis Corbière. Et puis elle termine son interview par la question suivante. « Et si tout le monde s'abstient ou vote blanc, qui gagne ?» En effet, elle aurait pu ajouter « Et si tout le monde meurt, qui gagne ?» Sur TF1, c'est Mélenchon, cette fois, qui est attaqué par Anne-Claire Coudray, la présentatrice du 20h, est-ce que vous n'avez pas peur d'inciter les gens qui ont voté pour vous à voter blanc Est-ce que vous n'avez pas peur que ça, les favoriser, ça favoriserait Marine Le Pen Autre question, il y a un second tour, et il va falloir choisir. En 2002, vous aviez appelé à voter sans ambiguïté pour Jacques Chirac. Pourquoi vous ne le faites pas cette fois-ci Marine Le Pen, ce n'est pas pareil que Jean-Marie Le Pen Il répond, évidemment, mais comme la réponse ne satisfait pas, pardon de vous reposer la question, mais vous êtes prêt à voter blanc il répond, mais la réponse ne satisfait pas. Mais comme vous ne dites pas pour qui vous allez voter et que vous ne voterez pas pour le FN, est-ce que vous envisagez de voter blanc Etc. etc. L'entretien continue. Euh, finalement, quelqu'un qui a été assez habile, c'est Gérard Miller, qui a été invité, euh, qui soutenait donc Jean-Luc Mélenchon, qui était invité dans une émission sur France 5. Euh, et Patrick Cohen l'interview. Euh, et là, il coupe court d'emblée à l'interview. Il dit Mais attendez. « Je vous rassure, je vais voter Macron. » Maintenant, on peut discuter. Et en effet, à partir du moment où il a dit qu'il allait voter Macron, eh bien, la discussion peut démarrer. On peut parler d'autre chose de pour qui il va voter. Parce que s'il ne dit pas qu'il va voter Macron, alors on ne peut pas discuter. Donc il dit qu'il va voter Macron au second tour, et là, il peut discuter de politique. Ces injonctions ne touchent pas seulement les soutiens de, de Mélenchon, d'ailleurs. Elles n'épargnent aucun de ceux qui ne clament pas leur soutien à Macron. Et alors, dans un exercice de tentative d'explication, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, doit faire face à la virulence et à la ténacité de Jean-Pierre El sur CNews. C'était le 28 avril. Alors, extrait de ces questions hein, que, que qu El Cabach va poser à, à Martinez. Vous demandez aux militants de la CGT de faire barrage à l'extrême droite, de ne porter aucune voix sur Marine Le Pen. Alors, il faut voter blanc, il faut voter nul, il faut s'abstenir. Tandis que Mar Martinez ne cesse de répéter « Aucune voix ne doit aller au Front National ». El Kabache insiste. « Vous dites, Philippe Martinez, voter c'est un droit qui a été douloureusement acquis dans l'histoire. Alors là, il faut voter pour qui ?» Martinez revient. « Écoutez, je vous répète notre propos. On ne peut pas se plaindre tous les 5 ans à 20h05 quand on voit apparaître la photo du candidat et 15 ans après de la candidate du Front National en disant l en « C'est alerte générale » et le lendemain tout oublié. Il y a besoin d'expliquer. El Kabache le coupe. On ne comprend rien à ce que vous dites. Martinez revient. La CGT est le pire ennemi du Front National. Elle cabache. Montrez-le. Elle cabache un peu plus tard. Revient. Ne pas choisir, comme dit Emmanuel Macron, c'est choisir et favoriser Madame Le Pen. Celle que vous condamnez. Jean-Pierre El Kabache encore. Pour la CGT, un Emmanuel Macron et une Marine Le Pen, c'est les deux faces d'un même mal, c'est ça Non, vous ne m'avez pas compris, revient Martinez. Elle cabache encore une fois, qui mime cette fois-là. Le geste de la main qui met un bulletin dans l'urne, c'est parce que vous n'avez pas l'audace ou le courage d'aller jusqu'au bout du choix. Et d'ajouter, donner une chance à celui qui peut arriver et qui fera une politique sociale un peu différente. Ça, on pourrait lui ressortir aujourd'hui. Philippe Martinez répète encore une fois qu'entre Macron et Le Pen, ce n'est pas la même chose. Jean-Pierre Elkabach se penche alors vers lui et lui chuchote, entre nous, vous dites... À voix haute, votez pas pour elle, et à voix basse, mais votez Macron. Quoi qu'on pense de l'orientation politique de Mélenchon, Corbière, euh, Martinez et les autres, euh, on en apprend moins, finalement, sur leurs idées, puisqu'ils ne disent rien, ils ne peuvent rien dire, à part Miller, finalement. On n'apprend rien sur leurs idées, moins sur leurs idées que sur celles des journalistes politiques et des intervieweurs et sur leur comportement qu'ils adoptent sur ce comportement qu'ils adoptent face à ceux qui n'entrent pas dans le périmètre restreint des discussions conformes à la doxa dominante. Cet, ex cet exemple-là des interviews, on le retrouve en d'autres périodes. On le retrouve lors des mobilisations sociales, quand le porte-parole d'un syndicat vient dans les médias et qu'il qu subit la question, justement. On le retrouve quand un pacifiste s'oppose à une intervention militaire et que face à lui, il a des « en », pro-américain, euh, pro pro-OTAN, euh, ces, ces scènes-là, elles se reproduisent en d'autres périodes. Mais ces, ces deux périodes, 2002-2017, euh, sont vraiment, comme je le disais au départ, un verre grossissant sur le fonctionnement des médias. C'est-à-dire que quand vous revoyez aujourd'hui les archives euh, télé de 2002, et vous êtes obligé de, de rire face au déluge que, que nous avons euh, subi à cette époque, de la même façon que quand on revoit les archives de 2017, eh bien, de l'entre-deux-tours de 2017, enfin, on rit on rit jaune, hein, évidemment, ce n'est pas très rigolo, mais euh, on, on est quand même abasourdi face à cette déferlante euh, des médias. Alors, je vais faire une conclusion, et puis après on pourra discuter un petit peu de, de tout ça et, et d'autres choses, euh, qui sort un petit peu du cadre des médias, parce que euh, cette période-là, euh, en effet, elle, elle est traitée d'un point de vue médiatique mais elle soulève d'autres problèmes et d'autres questionnements que simplement la question des médias. L'élection présidentielle de 2002 euh, en fait, a ouvert un nouveau cycle de la politique française. Le Front National, aujourd'hui le Rassemblement National, est devenu un acteur central parce que son ascension au second tour garantit, pour l'instant, la victoire à ses adversaires. Alors que ces derniers, les adversaires du Front National, ne sont pas vraiment soutenus par ceux qui ont voté pour eux. Euh, regardez justement ce qu'on disait sur le vote utile, ceux qui, au premier tour de l'élection euh, présidentielle, ont voté Macron, non pas par adhésion à son programme, mais parce qu'il avait plus de chances de battre Fillon ou euh, Le Pen euh, que Hamon ou Mélenchon, d'après des calculs sondagiers. En effet, une part importante de cet électorat adhère peu, voire même pas du tout, donc, au programme social et politique que portera le vainqueur. Au, second tour de oh pardon, au premier tour de l'élection de 2002, Jacques Chirac réalisait à peine 19,8% des suffrages exprimés. En 2017, Emmanuel Macron faisait 24%. Si je compare avec Sarkozy et Hollande, donc en 2007 et 2012, eh bien, il faisait beaucoup plus. Sarkozy, c'était 31%. Et 11,5 millions d'électeurs. Hollande, c'était 28,6% et 10, euh, 10 millions d'électeurs. Et si je remonte un peu plus loin, en 88, par exemple, Mitterrand, au premier tour, c'est 34% euh, du, du suffrage au premier tour. Alors, 95, c'est particulier puisque Chirac et Balladur se partagent tous les deux les, les voix de, de la droite. Mais on peut dire qu'au regard du résultat, de leurs résultats au premier tour, il n'est pas excessif d'affirmer que Jacques Chirac et Emmanuel Macron ont été élus par effraction, puisqu'ils n'ont pas une base très forte qui les soutient. Et si ce hold-up fut sans grande conséquence en 2002, on peut se demander si le mouvement des Gilets jaunes n'est pas le fruit du hold-up de 2017. Surtout, regarde ce qu'on a déjà dit tout à l'heure sur le vote utile. Les scores du Front National, aujourd'hui donc du Rassemblement National, verrouillent l'ordre social et interdisent toute discussion politique. Depuis le début des années 2000 en France, les médias et les porte-voix de l'ordre dominant se préoccupent plus de savoir qui peut battre le candidat d'extrême droite que de discuter des politiques qui devraient être mises en œuvre pour le pays et pour qu'il n'y ait plus l'extrême droite au second tour. Désignés par des sondages parfois quelques mois, voire quelques années plus tôt, les vainqueurs des médias sont pourtant ceux dont les politiques font grimper de scrutin en scrutin le score du Front National dont il faudra, encore une fois, battre le candidat aux prochaines élections. Mais ça, jusqu'à quand À chaque fois, d'ailleurs, le rappel à l'ordre de l'entre-deux-tours a pour fonction d'effacer le désastre du premier tour. « La récréation est finie », clament les médias tous en chœur. Au nom de la démocratie, votez, mais surtout, votez bien. Merci de votre attention. et. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions sur, sur ça, sur d'autres choses. Tant que ça concerne un peu les médias, quand même. Alors, juste une chose pour, pour démarrer. Je vais commencer par répondre à votre intervention. Bon, C'est votre intervention personnelle, ça vous concerne, vous moi, le bouquin, à aucun moment, il est fait pour donner des leçons sur, sur ça, ni pour dire qu'il fallait voter Macron, ou pas voter Macron, ou s'abstenir, ou je ne sais quoi. Ce n'est pas du tout le propos du, du livre. Moi, je rends compte du traitement médiatique de cette période, de la culpabilisation que vous, vous avez perçue, et qui a été euh, diffusée dans, euh, dans les médias. À titre personnel, euh, en 2002, moi, j'ai voté Jacques Chirac, au second tour. Voilà. Je n'ai pas voté Macron en 2017, au second tour, mais euh, à la limite... Peu, peu importe, peu importe, ce, ce, ce qui est vraiment intéressant dans, dans, cette, dans cette période, c'est. Euh, alors, je vais essayer de retrouver une citation. Euh, mais le temps que je la cherche, je la chercherai pendant qu'il y aura une autre série de questions tout à l'heure, euh, qui, qui, qui, qui résume bien ces, ces deux périodes. Une citation qui était parue dans, dans un journal n'existe plus, malheureusement, qui s'appelait le PLPL euh, qui est devenu ensuite le plan B, qui, revenait, qui avait fait un article justement, les bacchanales de la vertu qui revenait sur cette période en, en 2002, ça y est je l'ai retrouvé euh, Donc à propos de l'élection présidentielle de 2002 donc euh, PLPL, observait déjà je cite PLPL que c'était un, un bimestriel de critique des médias hein, l'entre-deux-tours avait simplement posé « Sur le fonctionnement de la presse, un verre grossissant. Le journalisme y avait dévoilé sa prétention à dicter aux gens ce qu'ils devaient penser. Il avait mis à nu ses méthodes, un prosélytisme infantilisant, dont l'aspect primitif aurait même indigné le Rondong Sinmun, l'équivalent nord-coréen du monde. » Et c'est vrai que ce qu'on a vécu, c'est une période très nord-coréenne, en 2002 et en 2017 également. Que faire C'était votre, votre question. Qu'est-ce qu'on peut faire C'est une question que l'on a à chaque débat d'Acrimed. Où, où est-ce que l'on est va et comment on, on, on sort de là euh, Nous, euh, les positions d'Acrimed, alors il y a les propositions, qui sont des propositions on va dire, théoriques, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les choses aillent un peu mieux euh, La place de la publicité, euh, l'absence la, de financiarisation euh, des médias, euh, les, les, les modèles de presse différents, etc. Et puis euh, de manière plus générale, euh, le principe sur lequel on, on est à peu près tous d'accord, c'est de, de dire qu'il faut qu'il y ait une rappropriation démocratique des médias, que les médias euh, c'est comme hein, finalement un service public, ça doit appartenir au peuple. Euh, ça doit appartenir au peuple, euh, et au peuple aux journalistes, aux gens qui le font, aux gens, aux gens qui, qui, qui, qui en vivent et aux gens qui en ont besoin, donc le peuple. Donc là-dessus, on fait des propositions, on a fait des, des rencontres, on a fait des, des, des débats autour de, de ces sujets. Euh, et, et ça passe par une vraie politisation de la question des médias. Il faut que la question des médias soit une question euh, politique, euh, au même sens que les retraites, euh, l'éducation, la santé. Ce sont des questions politiques qui sont abordées par des euh, partis politiques comme des questions politiques. Alors la question des médias aussi doit l'être. Euh, il faut que ça soit dans l'agenda des... Des, des, des partis politiques, dans, dans l'agenda des syndicats, etc. Donc la transformation des médias doit faire partie de, du programme des, euh, des candidats aux élections présidentielles, puisqu'on parle des candidats aux élections présidentielles, et désormais elle en fait partie. Donc euh, on peut dire bah, qu'Acrimed a contribué à ça, à politiser la question des médias, c'est-à-dire qu'il y a dix ans on aurait fait ce débat, on, on aurait été un petit peu embarrassé puisque à part François Bayrou en 2007, Personne ne parlait euh, des médias dans les médias et durant les campagnes euh, présidentielles. Le, le premier à l'avoir vraiment fait euh, depuis, le, depuis la fin des années euh, 80, c'est euh, François Beyrou euh, en direct sur TF1, puis, qui avait abordé cette question-là de la propriété des médias, euh, Bouygues qui possède TF1, etc., en direct sur TF1. Donc c'était quand même plutôt plaisant. Euh, c'était pour nous plaisant mais aussi embarrassant parce que finalement, nous, on attendait une critique des médias dans les médias qui, qui serait venue plutôt de la gauche, plutôt de l'extrême gauche, de la gauche de gauche, mais qui, qui, qui ne venait pas. Cette critique des médias, maintenant, elle est présente un peu partout, que ce soit à l'extrême gauche, à gauche. A priori, tous les candidats de l'élection présidentielle ont tapé sur les médias. Pas forcément comme Acrimed aimerait qu'il le fasse, mais... À peu près tous ont tapé sur les médias, sauf, sauf un, Emmanuel Macron, quand même, qui n'a pas eu euh, trop à s'en plaindre des médias. Donc voilà, nous, nous c'est nos propositions, c'est de faire en sorte que... C'est pas Acrimet qui va transformer les choses tout, tout seul, c'est euh, à la fois la société, à la fois les journalistes, ceux qui vivent des médias et qui font vivre les médias, mais aussi euh, les représentants, et on va venir à ceux qui sont censés représenter le peuple, qui vont euh, transformer les médias. Sur les propositions, on pourrait faire des listes de propositions, si vous voulez on y reviendra après, mais voilà, on pourrait revenir sur TF1, dire bon, est-ce que c'est normal que le canal 1 de, de la télévision appartienne à Bouygues, euh, qui ne respecte pas le cahier des charges sur lequel il s'est engagé lors de la privatisation de TF1 Est-ce qu'on pourrait envisager une déprivatisation de TF1, une renationalisation ou autre voilà, ce, ce genre de choses, c'est des propositions qu'Acrimède a faites euh, et que l'on peut euh, remettre au goût du jour. Donc il y, y a plein de choses comme ça, euh, interdire à des groupes industriels de posséder des médias. En quoi est-ce que c'est normal qu'un vendeur de, de téléphone portable, un mec qui, qui fabrique des, des ponts ou qui vend des avions de, de guerre, possède des médias Est-ce que c'est est normal, oui ou non On peut décréter que non, que le, les forces de l'argent n'ont pas leur place dans les médias. Et voilà, il suffit qu'à l'Assemblée nationale, ça se vote. Et l'affaire est entendue. Vous avez évoqué à juste titre le mouvement des Gilets jaunes, euh, qui, qui, qui sont euh, comme, comme finalement des, des Indiens qui sont sortis de leur réserve ces gilets jaunes, euh, on les aimait bien, ils étaient pittoresques, ils étaient bien dans leur, dans leur réserve, c'était des, des gens sympathiques. Euh, mais dès lors, dès qu'ils sortent de leur réserve, dès qu'ils sortent de cet endroit pittoresque, euh, les zones rurales, dès qu'ils arrivent à un endroit où on ne les attend pas, alors là, ils ne sont plus, plus pittoresques. Dès qu'ils débarquent dans Paris, alors là, on ne les aime plus du tout, ces gens. Et euh, Acrimède a fait euh, des dizaines d'articles sur cette... Euh, ce mouvement des Gilets jaunes, enfin, sur, pas sur le mouvement en soi, sur le traitement médiatique du mouvement des Gilets jaunes, et euh, on, je crois qu'on a eu vraiment tout ce qu'il y a de pire dans les médias. On, on a même eu euh, des choses inattendues, c'est-à-dire des, des médias qui, au début, étaient plutôt favorables euh, sur RMC, euh, au mouvement des Gilets jaunes, par exemple, parce qu'il y avait cet argument d'une pression fiscale trop forte en France, donc les Gilets jaunes symbolisaient euh, cette lutte contre les impôts. Bravo, on était heureux sur RMC. Les libéraux étaient plutôt euh, favorables au mouvement des Gilets jaunes, mais au bout de deux semaines, c'était fini. L'affaire était entendue. Euh, non. Euh, les Gilets jaunes avaient gâché euh, cet, cet espoir de voir enfin des journalistes soutenir un mouvement social, euh, puisque finalement, plus de journalistes ont soutenu euh, ce, ce, les, les Gilets jaunes. Donc bon, là, je vous renvoie vers tous nos articles qui sont, euh, qui sont plutôt euh, qui sont très bien faits. Et, et, et je pense qu'après votre question, la crise de représentativité, c'est pas acrimètre de, de trancher là-dessus, ça, ça, ça, ça va au-delà, évidemment. Et ça me fait penser à une citation que, que, je, que je reprends dans, mon, dans le bouquin, en conclusion. Euh, je reviens sur le fait que à chaque fois que les élections se terminent mal, surtout quand ça concerne l'Europe, eh on fait revoter les gens. Et cette citation, c'est une citation de, de Jacques Dion, donc journaliste de Marianne. Euh, il dit la chose suivante, qui est très juste. Il dit En 1992, les Danois ont voté contre le traité de Maastricht ils ont été obligés de retourner aux urnes. En 2001, les Irlandais ont voté contre le traité de Nice ils ont été obligés de retourner aux urnes. En 2005, les Français et les Néerlandais ont voté contre le traité constitutionnel européen celui-ci leur a été imposé sous la forme de traité de, de Lisbonne. Sous le nom de traité de Lisbonne. En 2008, les Irlandais ont voté contre le traité de Lisbonne. Ils ont été obligés de re-voter. En 2015, les Grecs ont voté à 61,3% contre le dénouement, plan d'amégrissement de Bruxelles. Il aurait été infligé quand même. Là, ça rejoint exactement ce que, ce que vous disiez. Et finalement, quand on vote, ça ne sert à rien, dans ces cas-là, en tout cas. C'est vrai que euh, ce qu'il y a de, de très intéressant dans les médias euh, quand on les observe, surtout les médias télé et radio, euh, donc, qui, euh, qui ont un format euh, qui, qui, qui est oblig... forcément restreint. Euh, qui... donc, ce sont des, des émissions restreintes en temps, euh, contraintes par euh, des contraintes techniques, mais aussi par, euh, par la publicité, par euh, voilà, des, des formats très particuliers. C'est qu'on euh, va simplifier les discussions, donc vous parliez par exemple de, de la dette publique ou du déficit, et on va simplifier les discussions et on ne va pas pouvoir sortir d'un périmètre du débat, d'un périmètre de débat dans lequel euh, on, on est. C'est-à-dire, en dehors de ce périmètre, il ne peut pas y avoir de, de discussion. Euh, pourquoi Parce que c'est très compliqué, si je veux sortir de ce périmètre, de remettre en question bah, le traçage du périmètre. Parce que euh, je vais arriver, bon, c'est un vieux truc, c'est Noam Chomsky hein, qui, qui, qui, qui le disait. Il disait, si je veux dire à la télévision que Kadhafi est un terroriste, j'ai pas de problème, Kadhafi est un terroriste, c'est dans le périmètre du débat, tout le monde est d'accord là-dessus, pas de discussion. Par contre, si je veux dire à la télévision que parmi les principaux dirigeants de la CIA, certains se sont comportés comme, comme d'abominables terroristes, eh bien là, je sors du périmètre, donc il va falloir que j'explique pourquoi je sors de ce périmètre-là, euh, Qu'est-ce qui fait que, parmi les principaux dirigeants de la CIA, certains se sont comportés comme d'abominables terroristes En référence, évidemment, à tout ce qui se passe en Amérique du Sud ou, ou en Asie. Euh, C'est ce que voulait dire Chomsky à, à l'époque. Eh bien, euh, le format de la télé, le format de la radio, ne permettent pas euh, ces discussions, ne permettent pas de sortir de ces périmètres, parce qu'il va y avoir la pub, parce qu'il va y avoir des intervenants qui vont nous couper. Euh, voilà, et donc... Euh, c'est très compliqué, euh, avec un formatage euh, tel qu'il est aujourd'hui, euh, tel qu'il était aussi à l'époque où Chomsky euh, tenait ses propos, très compliqué euh, de, de, de remettre en question des idées dominantes euh, et des, des propos, comme vous, vous évoquiez, euh, les déficits, l'aide publique, les retraites, hein, ça c'est aussi là, un argument massu. on vit plus longtemps, donc c'est normal de travailler plus longtemps. Euh, alors que si on va un peu plus loin on, on se rend compte qu'on ne vit pas plus longtemps en bonne santé euh, et c'est ça qui est important euh, finalement vivre plus longtemps avec des tuyaux dans les bras ça ne veut pas dire qu'on va travailler plus longtemps allongé sur un, un, un lit d'hôpital donc euh, euh, ces arguments là euh, ont du mal à s'exprimer euh, dans, dans les médias donc je, je rejoins après votre, votre, votre constat euh, là dessus euh, les médias ne, ne représentent que, ne, ne sont que une, une photo de ce qu'est la société euh, nous ce qu'on dit souvent c'est voilà si on veut transformer les médias il faut transformer la société pour transformer la société il faut transformer les médias euh, évidemment c'est un cercle euh, vicieux c'est vicieux ou vertueux selon comment on se, on se place mais c'est euh, surtout euh, pour cela que l'on dit que c'est une question éminemment politique que le combat euh, le combat, euh, pour transformer les médias, est un combat politique. C'est ce qui nous différencie de, de nombreuses critiques des médias, de nombreux sites de critiques des médias. Il y a des gens qui font très bien leur travail, sur image qui fait très bien son travail, mais ce n'est pas, pas une critique politique. Euh, C'est une critique qui, voilà, on constate des, des, des défaillances médiatiques, mais euh, il n'y a pas, à euh, mon sens, euh, la, la, la puissance et le fond politique qu'a qu Acrimed. Et toutes les discussions sur le vote utile et toutes les discussions qu'il peut y avoir sur le vote utile euh, et le fait que finalement euh, en 2017 il devenait inutile de voter PS, il, il, il fallait voter contre le PS pour voter utile puisqu'il fallait voter Macron euh, si on ne voulait euh, pas avoir Fillon, euh, Le Pen, donc cette aberration. Donc là-dessus, toute cette campagne, et, et, et vous avez très justement dit que tout ça permet d'évincer le fond, de, de souligner que euh, la forme prime sur le fond. Quand on parle de voter utile, quand on parle des sondages, quand on parle de la politique comme d'un match, comme d'une course, une course de, de, de, de petits chevaux, eh bien on, on met de côté euh, le fond. Et on ne parle que de la forme, que de la tactique politique, que de la cuisine politique. C'est Jean-Michel Apathy qui lui dit « Moi, ce que j'aime, c'est la cuisine ». C'est une citation d'Apathy. Il aime la cuisine politique, la cuisine politicienne, et pas les enjeux politiques euh, euh, réels. Vous savez, euh, je crois que c'est vous, à la fin, qui parlez de 2022. Euh, il y a déjà eu, je crois, une dizaine une douzaine de sondages pour l'élection présidentielle de 2022. Euh, on veut nous refaire le coup, ou euh, non, je ne sais plus, enfin, quelqu'un qui, qui, qui disait on veut nous refaire le coup le troisième round, euh, c'est dès maintenant, on, on nous fait déjà des sondages pour 2022 euh, avec Macron, Marine Le Pen, etc. De la même façon qu'on nous faisait des sondages dès 2012 pour 2017, avec des candidats qui n'ont pas été présents euh, avec Sarkozy. Après, on nous a parlé de Juppé, on nous a dit que Juppé allait forcément être candidat, allait même forcément être président de la République. Un gars qui n'a même pas été candidat, a forcément, allait forcément être président. C'est quand même un, un immense euh, paradoxe, et c'est beaucoup de temps perdu, du temps où on ne parle pas du fond, vous avez tout à fait raison, du temps où on ne parle que de la forme, que de tactique, que de, que de tactique politicienne. Et c'est ce qui, euh, à mon avis... Euh, fait que la, la politique est en partie rejetée par de nombreuses personnes. Vous parliez du premier parti de France, c'était les abstentionnistes. Euh, ça contribue de toute façon. Euh, le, le rôle des médias euh, là-dessus n'est pas, pas, pas neutre. On pourrait parler des sondages, beaucoup. Il y a beaucoup de choses à, à dire sur les sondages, le, le poids des sondages, les erreurs des sondages, évidemment. Mais le fait que l'on commente ces sondages à longueur de journée pendant la campagne présidentielle, il y en a trois par jour, pendant les, les, les 3-4 derniers mois. Donc forcément, ça occupe une place euh, considérable. Euh, ça a un effet sur les candidats, sur les candidats et sur les électeurs, euh, évidemment, puisque les candidats eux-mêmes vont être influencés par les sondages. Ils vont se dire, ben, si on ne parle que de ça, il faut que je, je me positionne sur les sondages. Donc c'est vraiment, euh, vraiment un, un désastre. Euh, en termes de, de démocratie, euh, le poids que les sondages occupent durant les, les périodes euh, présidentielles, euh, sachant qu'en plus, ce n'est même pas pour des raisons financières, hein, les, les instituts de sondage font 95%, voire plus, de leur chiffre d'affaires euh, sur des, des études faites pour des entreprises, etc. Les sondages que l'on voit, nous, que l'on connaît, nous, qui paraissent dans les médias, faits pour, pour les campagnes présidentielles ou les, les, enfin, les différentes campagnes électorales, les élections ça représente à peine 5 de leur chiffre d'affaires donc c'est rien pour eux c'est simplement euh, euh, des paillettes sur le traitement médiatique de euh, des le pen en effet alors là dessus euh, on a fait un article assez récemment sur la façon dont ce traitement médiatique avait évolué euh, dans, dans le bouquin, je reviens sur sur sur sur ça, sur la façon dont Jean-Marie Le Pen était traité et sur la façon dont Marine Le Pen a été traitée déjà. Donc il y a eu une évolution euh, très claire. Et, et je, je, je me remémore euh, une soirée de, de septembre 1995 euh, où Patrick Sébastien, l'animateur, euh, avait euh, fait une émission. Alors je ne vous recommande pas de l'avoir hein. vraiment. Un... Je ne critique pas Patrick Sébastien qui, qui peut par ailleurs faire des, des émissions de grande qualité. Euh, je pense au plus, plus grand cabaret du monde, qui est plutôt une émission euh, populaire euh, sympathique. Mais euh, il avait fait une émission qui s'appelait Ozon. Même TF1 au bout d'un moment avait dit non stop quoi, on va arrêter, euh, alors que ça marchait. Euh, Ozon et dans cette émission. Euh, il s'était déguisé en Jean-Marie Le Pen, il avait imité Jean-Marie Le Pen, chantant une chanson de Patrick Bruel, en changeant les paroles. Euh, vous savez, la chanson « Casser la voix » de Patrick Bruel, là, il faisait chanter à, Mar... à Jean-Marie Le Pen « Casser du noir ». Et donc, euh, il chantait cette chanson. Euh, ensuite, Jean-Marie Le Pen visionnait euh, cette vidéo-là euh, à son domicile. C'était euh, Olivier de Carsozon qui, qui, qui lui avait apporté la vidéo, donc il visionnait euh, cette vidéo, et il riait en voyant euh, Patrick Sébastien l'imitant en chantant « Cassé du noir euh, ». Là, il y avait une vraie indignation dans les médias, parce qu'on avait ri avec Le Pen, parce qu'on avait imité Le Pen en rigolant avec Le Pen. Euh, Le Parisien avait même publié une page blanche euh, pour appeler au boycott de l'émission. Libération avait titré « TF1 ose la télé nausée ». Les associations antiracistes avaient attaqué Patrick Sébastien et il avait même été condamné. Il était vraiment interdit de rire de Le Pen avec Le Pen. 20 ans plus tard, quand Marine Le Pen passe à la télé, passe à la radio, on peut rire avec elle. Sur Canel+, par exemple, quand elle est accueillie par Yann Barthès, dans une émission où l'on plaisante avec les invités, on va rire avec elle. On va rire avec elle, euh, alors Yann euh, Barthes euh, prévient en départ quand même, il dit, euh, on va décrypter votre communication, il va y avoir des choses marrantes, ce qui n'est pas toujours évident au Front National, et puis des choses un peu moins marrantes. Et puis, euh, en fait, elle va être confrontée à, à pas mal de séquences, elle va beaucoup rire, ce qui va rendre l'atmosphère très euh, détendue. Les, les gens euh, vont, vont sourire, et même les, les spectateurs vont applaudir derrière, puisque c'est une émission avec des spectateurs, donc on va, on va la faire applaudir dans l'émission. Euh, idem, le 27 mars 2017, elle est invitée sur Europe 1, dans une séquence qui alors est, est célèbre, si vous cherchez sur Internet, vous trouverez très facilement, où elle va même rire jusqu'aux larmes euh, quand Nicolas Cantelou va faire toute une série d'imitations, et va notamment l'imiter, elle, de la même façon que Patrick Sébastien avait imité un Jean-Marie Le Pen raciste, euh, Patric, euh, Patrick, euh, Nicolas Canteloup va imiter Marine Le Pen raciste, euh, mais là, elle va rire Jusqu'aux larmes. Et tous les journalistes sur le plateau vont rire jusqu'aux larmes, à côté de Marine Le Pen. Vous verrez, dans le bouquin, il y a des photos de cette séquence. Euh, mais je vous recommande vraiment de, de voir la, la vidéo, qui est plutôt, plutôt sympathique, puisqu'elle nous rend Marine Le Pen très sympathique. Et ça, c'est un signe à Vancouver, puisque c'était euh, avant, euh, avant l'élection de 2017. Aujourd'hui, ça a pris encore plus d'ampleur, et là-dessus, je, je vous rejoins euh, tout à fait. Sur le fonctionnement du canard enchaîné, bah, c'est bien de parler de ça, parce que euh, le canard enchaîné, c'est le modèle idéal. On parlait du, du, des journalistes, tout le monde rêverait de travailler dans une, des conditions de travail du canard enchaîné. Enfin, je ne parle pas les conditions humaines, je ne connais pas les rapports humains euh, au sein du canard enchaîné, mais euh, un journal qui est indépendant financièrement, qui ne vit que des ventes euh, auprès des lecteurs, des abonnements, euh, qui n'a pas du tout de publicité, qui appartient à aucun groupe. À, voilà. Donc c'est pour, pour les journalistes... Euh, une qualité de, de travail, à mon avis, qui est, qui est très bonne, euh, et, et je pense que de nombreux médias tendent ou tentent de tendre vers ce genre de modèle. Euh, je pense que, au monde diplomatique, il y a un peu de publicité, il y a une dépendance un petit peu à l'égard du journal Le Monde, mais on essaye de tendre vers ce genre de, de modèle. Je pense que Mediapart, d'une certaine façon, dans son modèle économique, ressemble à, à cette gestion de, du, du canard enchaîné. Donc euh, ce sont des, des modèles euh, économiques, quand ils sont viables, qui sont euh, parfaits, euh, presque parfaits, on va dire, parce que rien n'est parfait. C'est fiable, hein, le canard, il a un siècle. Ben oui, c'est fiable. Instant, oui, oui, siècle. donc c'est... Après... après... Ce sont des médias, euh, je pense au Canard Enchaîné, notamment, et, et, et à Mediapart, qui vont être, euh, comme ils sont dépendants des lecteurs, évidemment, ils sont aussi euh, contraints de, de, de faire des coûts médiatiques, euh, de sortir des affaires à certains moments euh, pour des raisons, euh, des raisons évidentes. Mais il n'empêche que c'est ce, voilà, ce, ce, un modèle économique tout à fait euh, honorable. Vous avez utilisé le terme de dictature idéologique, euh, et puis moi ça m'a fait repenser à ce que je disais tout à l'heure sur le, le pouvoir des médias, euh, sur euh, en réalité le, le choix des sujets dans les médias et euh, le pouvoir d'occultation des sujets. Finalement euh, il y a des sujets qui sont sélectionnés, et c'est ça le vrai pouvoir des médias, c'est celui de, de, de faire un agenda de choisir quel est le sujet d'actualité. La canicule, c'est le sujet d'actualité. On ne va parler que de ça. Ça occupe le devant de la scène. De la même façon qu'il y a quelques jours, on nous parlait de la légalisation du cannabis. C'est un sujet qui va être mis comme ça, sur le devant. Pourquoi Parce que certains médias en ont parlé au même moment. Parce qu'il y a eu des communiqués pardon, politiques faits à ce moment-là et que ces communiqués vont être repris par les médias au même moment. Donc il va y avoir euh, des choix euh, d'agenda qui euh, occultent forcément, comme le temps et l'espace n'est pas infini, euh, qui occulte d'autres euh, sujets, d'autres thèmes, euh, euh, voilà, qui, qui, qui, qui mettent de côté d'autres thèmes. Vous parlez de, de, de l'Arabie saoudite, euh, voilà, mais c'est des, des choix liés à un agenda, c'est des, des choix liés à, à du temps à de l'espace, et puis, ça c'est le premier plan, donc on va dire que c'est lié au, au travail des journalistes, au travail des rédactions, euh, porté par la, la nécessité de faire vite, de faire court, de faire bref, etc. Et puis, il y a des choix idéologiques, il y a des choix foncièrement euh, politiques. Euh, on, va, on va sélectionner, et là ce ne sont pas forcément les journalistes, pigistes, lambda qui vont choisir ça, ça va être des choix de, de, de, de rédaction en chef, des, des choix, pour le coup, qui ne sont pas des choix d'agenda simplement, mais des choix idéologiques. Euh, là-dessus, euh, alors moi, à Crimède, là, je pense qu'on est, on, on est tous d'accord là-dessus pour dire qu'il n'y a pas de complot, euh, de complot médiatique euh, là-dessus. D'ailleurs, ça me fait penser à une citation que, que j'aime beaucoup, que je cite au début du, du bouquin, une citation du sociologue Alain Acardo euh, là-dessus, sur, euh, sur cette idée, hein, qu'il qui pourrait y avoir des complots ou pas, Alors moi je coupe court à, à ces, ces, ces élucubrations, euh, « Il n'est pas nécessaire que les horloges conspirent pour donner pratiquement la même heure en même temps, il suffit qu'au départ, qu départ, elles aient été mises à l'heure et dotées du même type de mouvement, de sorte qu'en suivant son propre mouvement, « Chacune d'elles s'accordera grosso modo avec toutes les autres. La similitude du mécanisme exclut toute machination. » Et voilà, parce que les médias vivent des recettes publicitaires, eh c'est compliqué de critiquer la publicité dans les médias. C'est compliqué de faire un sujet de critique de Orange, de Bouygues, etc. Parce que ça alimente les médias. Les médias ont un intérêt à ce que... Euh, il n'y a pas de crise du capitalisme, parce qu'ils vivent du capitalisme. Là-dessus, c'est des choses que l'on a déjà dites, par ailleurs, euh, voilà, par, par leur fonctionnement, leur, leur modèle de gestion, excepté quelques cas particuliers dont on a pu parler tout à l'heure, euh, les médias n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une crise économique, une crise financière. D'ailleurs, quand ils ont, il y a eu la crise des subprimes et, et, et, et, et ses suites, en 2007, 2008, 2009, eh bien, les recettes publicitaires ont été plus faibles pour les médias, et la presse a subi aussi une, une crise liée à, à cette absence de recettes. Donc euh, il y a de toute façon un, un lien très fort entre le pouvoir économique, le capitalisme et les médias, Sur la généalogie du, du vote utile, non, je n'ai pas fait de, de généalogie, c'est vrai que ça, ça remonte à peu près à... à, à ça remonte à 2002, ça c'est certain, euh, puisque avant 2002, ben, en 2002, justement, au premier tour de 2002, beaucoup de gens ont voté inutile, certains ont voté Besancenot, d'autres ont voté Chevènement, d'autres ont voté Taubira, et c'était inutile, nous diront ensuite les socialistes, et ils nous diront de faire très attention, et d'ailleurs en 2012, Jean euh, 2007, Jean-Marie Le Pen ne fait pas du tout un bon score, puisqu'il arrive même quatrième à l'élection présidentielle, derrière Sarkozy, Royal, Bayrou, il arrive donc quatrième. Donc là, on va dire qu'il y a eu un effet presque efficace de cette injonction à voter utile, mais cette injonction, elle se double souvent d'une forme de mépris, du mépris des petits candidats, du mépris, de ceux qui vont voter pour ces petits candidats, je mets des guillemets à petits, euh, puisque ce sont des expressions qui reviennent souvent dans, dans les médias, et, et qui vont poser euh, d'autres questions sur euh, les modalités d'expression de ces candidats-là, qui déjà ne sont pas euh, des habitués des médias, puisqu'ils sont petits, euh, puisqu'ils ne sont pas souvent dans les médias, ce sont pas des habitués des médias, euh, ils n'ont pas beaucoup de temps d'antenne, et quand ils vont avoir du temps d'antenne, eh bien, on va les traiter avec une forme de mépris, euh, parfois même du mépris social, qui n'est pas simplement du mépris du candidat anecdotique, mais aussi du mépris social. Hein. On avait vu ça avec Philippe Poutou, qui avait été invité, euh, euh, notamment dans une émission sur France 2, « On n'est pas couché », où Michel Onfray et Ruquier avaient été très méprisants à, à, à son égard. On a fait un, art un article sur la Crimède là-dessus. Euh, et surtout, on va sommer ces candidats-là à se prononcer sur le second tour. C'est des gens qui ne qui viennent jamais dans les médias. Quand ils viennent dans les médias, on leur dit « Mais pour qui vous allez voter au second tour ?»« Mais j'aimerais bien parler de mon programme, j'aimerais bien dire ce que j'ai envie de défendre avant de parler du second tour, et qui n'a pas eu lieu encore, qui n'est pas encore au en second tour. » Donc euh, les journalistes, intervieweurs toujours amoureux de cuisine politicienne, de tactique, euh, vont interroger ces candidats qui ont un programme original, qui sort parfois de, des sentiers battus, on parlait du périmètre habituel, et, et, et on ne va pas les interroger sur ce programme-là, on va les interroger sur autre chose. On va les interroger sur pour qui ils vont voter au second tour, on va les interroger sur ce qu'ils pensent euh, de ce qu'a dit un tel Macron, ce qu'a dit une telle Le Pen, euh, dans euh, les médias euh, la veille. Donc euh, là aussi, on a des formes eh d'exclusion de, et, et, et, et une forme de propagande, finalement. Puisque ces gens-là, n'étant pas audibles, et, et dès qu'ils le sentent un petit peu... Euh, eh bien, on, on les fait taire. Euh, eh bien, on, ces gens-là n'étant pas audibles, eh bien, on, on contribue à défendre ce que vous disiez tout à l'heure, tout à l'heure, défendre une forme de dictature idéologique. Euh, ça me permet oui, de rebondir sur la proposition, ce que vous évoquiez tout à l'heure, euh, sur le choix des intervenants. Euh, euh, sur le choix des intervenants, euh, est-ce que finalement comme les intervieweurs, on a vu avec El Kabash tout à l'heure, avec Rutel Krief ou d'autres, sont marqués idéologiquement. Euh, Christophe Barbier qui dit, eh « euh, Macron, enfin, Macron défend ce que moi je défends depuis 30 ans. Euh, » Finalement, on, bah moi, je n'ai pas envie que, si je suis d'extrême-gauche, de, je n'ai pas envie d'être interviewé par Barbier, parce que je sais qu'il va me rentrer dedans, puisqu'il lui-même dit qu'il qu est mon adversaire idéologique. Donc, choisir ses intervieweurs, ben finalement, pourquoi pas Et puis d'ailleurs, ils le font déjà. Euh, avec Internet, avec Internet euh, les, les candidats, les, les hommes politiques, les femmes politiques, euh, créent leurs propres médias, se filment eux-mêmes, euh, ont leurs propres chaînes, alors les chaînes YouTube ou autres, et, euh, et font d'une certaine façon leurs leur interviews eux-mêmes, euh, et, et diffusent eux-mêmes leur, leur message politiques. Alors il le diffuse auprès d'un public, qui est souvent déjà un public acquis, évidemment. Mais euh, ça, ça, ça rejoint d'une certaine façon cette forme de, de proposition. Donc, merci de votre attention. Donc, je vous rappelle que nous tenons une table à l'entrée. Acrimed est une association. Aucun grand industriel ou capitaliste ne nous donne des euros à notre connaissance, malheureusement. Du coup, ben, merci de donner les vôtres.